Les médecins du travail, ce pas des vrais médecins. La médecine du travail est une spécialité des études de médecine. Elle le diplôme s'obtient maintenant en passant par euh, l'internat euh, et auparavant, c'était également possible par un diplôme de spécialité. La seule différence, c'est que le médecin du travail n'a pas forcément accès à l'ensemble de vos données médicales par le DMB, par exemple, qu'il n'a pas le droit de vous prescrire un traitement et a besoin de votre accord pour se mettre en relation avec votre médecin traitant.